Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue. Je à présenter une information. sérieux yo de connecter à réseau TV 83, réseau information. la police de la Tibonite a arrêté dans Tibon, commune Gomon. 330 à transporter 503 075 kg de marijuana dans 23 gros sacs dans pick Picop Toyota Rouge, immatriculé TEKI 15 981 en direction du département de ce qui est évalué environ. 2 2 668 759 millions de goudes. N'a pas directeur de départemental là, il bon, Nitlan. là. Jean-Bruce Mitil, a exécuté nouveau plan sécurité police nationale. La mettre sous pied, sous leadership directeur général police, commandant France LB, pour mettre sécurité dans la Tibonite, j'allais faire qu'on Dans la déclaration nouveau directeur départemental, la fait qu'on est dans la zone nan Savien c'est temps avant opération contre le trafic en SAIO, et tout gang cap a dans le département la Tibonite, la, la police a bien pour traquer. Rien pas traverser la Tibonite, quitte les drogues, quitte les armes, quitte c'était balle et puis il y a ajouté tout moun qui entre dans gang de vous choisir 3 m sa yo marron maré et puis moui soit yo marron soit yo la police mario soit yo moui dans affrontement avec la police. Rete la ven, plus detay, ap vini nan lot video, en en pile détail avec l'autre information sur chanel là c'est pour qu'on là pas oublier si vous pouvez faire ça abonner ensemble avec plus détail à venir dans l'autre vidéo et n'a toujours capable continuer informé ou. Sur toute nouvelle département la Tibonette, eh bien, la police est arrivée arrêter dans un petit bois d'hommes, eh bien, commune Goumone, trois trafiquants de drogue et eh, qui identifié son nom et eh, monsieur que nous regardons photos si c'est Aldonèr, et eh bien destiné Emmanuel Sagni ensemble avec Vertilis et eh bien Célicia. Eh bien donc eh trafiquants de drogue ça même yo transporté et eh et 75 livres et bien, marie guana dans 23 gros sacs dans un picopte au ta rouge immatriculé tq 15 981 en direction du département nord-ouest qui évalué à 22 668 759 goudes d'après le nouveau directeur des là, de batman, la qui s'est commis divisionnaire division des gens semi c'est et bien qui a exécuté un eh, ben, nouveau plan sécurité police nationale, la mettez sous pied, eh, ben, sous leadership leadership le directeur général de la police, commandant en chef, la, et qui se France LB pour mettre la sécurité dans la Tibonite. Dans la déclaration nouveau directeur départemental, il a été fait dans la zone 5e qu'il y et bien avant l'opération contre la traficance tout le que toute gangue même cap évolué dans le département de la Tibonite, eh, eh, la police a bien pour arriver traquer on y est, pas traverser les bâtiments de la qui se quitte ses drogues, quitte ses armes, quitte ses balles. Et bien, il a ajouté tout le monde qui est dans la gang, il a choisi, il n'a pas aimé Maron, mari, Mouri. Soit au maron, soit la police Mario, soit Mouri, dans affrontement avec la police. Eh bien, direction départementale département de lui-même, il dit que le remettre de drogue qui saisit au BLTS, qui s'est irrité dans la police, la, eh bien, qui a une expertise, eh bien, dans le domaine -ben de ça. Eh bien, gens que nous avons l'image de Jimmy, et bien, c'est que nous sommes capables de constater, puis nous sommes capables de faire un c'est au niveau du groupe monde, et quand que une action salière, il passée passé, eh bien, nous connaissons que... Et nouveau, et directeur départemental, et la police là, et bien, lui-même, lui arrivé, connaît M. Saobié. Et puisque lui-même, lui était dans le département Tibonite ça veut dire que lui-même était dans la zone e nord-ouest, et là lui connaît, et bien, ça permet que lui-même, lui était arrivé, et traqué, et M. et dame Sao, et bien, j'en connais, nous avons gardé l'image, et j'ai dit, c'est que vous êtes capable de faire, vous avez garder image qui saio qui les affaires, et qui est e, dans les affaires, et trafic et drogue, et qui est dans les et c'est vie au premier machine nous fait comme si que au même si l'autre a si fait que a porté ces feuilles et bien est-ce que c'est Marie-Guen. Et dans le même cas d'information et bien, nous pour aller au niveau du département la tribu nous avons toujours été là et bien on a connu un groupe bandit savion qui même qui a terrorisé la population monsieur a volé et a braqué et bien nous avons non ça et bien puisque monsieur été. Et sorti dans lundi 5 décembre, et, et, et, ben et bien est allé tirer sous commissariat et que le président Jovenel Moïse lui-même fait à côté que policier qui l'a donné, et bien c'est pendant ce moment il y a un Sanopatrick qui est inspecteur divisionnaire qui est installé dans la tête sous e commissariat. Et si là, au niveau de bien après-midi, jeudi 8 décembre 2022 Le directeur départemental PNH, la Timonut commissaire divisionnaire Bruce Métil, et qui était présent dans la cérémonie d'installation nouveau responsable sous-commissariat et pour son délai déclaré décision sa prend et eh bien dans l'idée pour capable combattre phénomène phénomène insécurité ya, et cap fait parler de lit dans zone la Tibonite côté que groupe gang ça vient à théoriser et population <coughs> nouveau responsable sous-commissariat pour son à inspecteur Sanon Patrick dans l'intervention les belles promettes les pal travail dans la tête collée avec collègues policiers avec la population pour capable et faire ça la paix capable de retourner et eh bien dans niveau qu'il pays à Zone qui sous-coute Un côté déclaration et une après l'autre directeur départemental et police là qui se commissaire divisionnaire divisionné Boussmithil avec inspecteur divisionnaire et ça Patrick qui même qui t'a préparé une question journaliste voilà en nous faut attendre et moi un pile de nous qui inquiète et en bas là qui a posé cette question mes amis côté mon jeune tout maïgou à et c'est sûr c'était un oui faut que tu aies explication qui baille c'est pas simplement dit qu'il a saisi au remettre à BLTS mais faut que nous connons côté où sortir exactement est-ce que c'est yok té planté hein? donc c'est sérieux là c'est très sérieux et puis j'ai une organisation ça mesdames et messieurs et l'a regardé quantité marijuana qui est là et nous répétons monsieur certain monde ça yoy pas agi seul nous, on va s'y beau le directeur général là il demande pour nous pour un contrôle total commissariat à pondeya Jodia, à partir de Jodia, nous avons occupé l'espace jusqu'à nos vélos. Désormais, côté monsieur qui a bloqué à la, nous en mesure pour nous empêcher qu'il fasse ça. Et la police prend contrôle commissariat. Hier, ça a été fait là, j'étais une question TikTok, côté que monsieur est venu me copier devant commissariat qui n'a pas de police là-dedans, ils ont commencé à inaugurer. Je me suis occupé de faire une vidéo TikTok. C'était juste un mouvement TikTok. Il n'y a pas de ça. Et à la population, c'est eux qui viennent faire le voyage. Désormais, la police prend position. Comment comprennent l'ambiance de la population aujourd'hui La population, côté que les bandits ont La Les populations sont contents. est là, que nous venons là en libérateur, et nous sommes campés là. Jusqu'à ce que tout le bagage calme et que la police prenne le contrôle total toute autre zone qui vient On Vous parlez d'opérations ou bien unité spéciale qui pris le commissariat que La police prend contrôle l'espace là avec tous les moyens nécessaires pour contrôler les zones. À partir de aujourd'hui À partir de aujourd'hui, et nous faisons instruction du directeur général là, elle est forte. Voilà, et mesdames et messieurs, nous avons que le commissariat s'en a gardé là. Eh bien, c'est le président, le président Jovenel Moïse, qui était construit là, hein, ça n'a pas fait trop longtemps. Eh bien, nous, aujourd'hui, c'est le gang qui était prend le contrôle. Là, mais heureusement, il y a eu contrôle là-bas. Bravo, ça. Là eh et, oui, on et, avance, puis on a profité de saluer Salomon qui, souligne, non, qui est avec nous. et oui nous avons continué continuer même cadre d'information sérieux et bien que et pendant que nous avons fait installation bien il dit télépathiquement à la, la police a été rencontré ensemble avec et plus la même cadre de dossier ça nous préalable directement pour n'aller pour nous connecter au niveau de pays Canada qui même qui prend et sanction et bien gagnent réaction qui commençait tomber gagne Camille Leblanc et qui ki, Camille Leblanc qui c'est avocat ancien premier ministre Jean henri et bien lui même l'aimait avec Autorité AICIO plus vraiment mieux capable de trancher après et ce que les banques décision pour capable fermer compte client lien et bien réaction avec sanction pays Canada et compte client lien et bien incapable de que mettez Camille Leblanc et lui même lui web et réaction et banque là et bien lui trop rapide et bien lui considéré droit client lien lui même lui ça bafoué et bien on va le chance pour capable coûter et mettre Camille Leblanc qui lui-même qui tape et réagit et bien dans et la presse et bien connaît que grand pile sanction et pas seul et puis ancien premier ministre et ce et bien grand l'autre monde eux-même ils prennent décision contre tout et bien on allait pour être capable de suivre et déclaration que lui-même il était fait au niveau de et la presse et bien il dit que et si y a monde et lui-même d'après ça qu'il dit et bien et on va avec ça fait pour qu'il sache que Banque la niemi prend quelque que pile monde qui est des critiques que au et parce que je dis, mais déjà, en plein argent et puis c'est Timon ça, que le de gens. et sous et eh bien, est arrivé et saisissent. Allez bien. Moi-même, nous, là, nous avons parlé de changement pays. Nous voulons changement pays. Avant, donné, moi -même, moi -même, je un pas l'appel là. Je moi-même, je ne veux pas dire que Joseph. Y a pas de décret de Joseph qui vient dans le Canada, même je ne veux pas l'étendre. Mais, je ne pense au oh, moins pour un petit minimum pour me l'étendre. Mais avec explication, je ne veux pas l'étendre. C'est on a ici avec moi, lié. est. Si vous avez si question, avant qu'il ait fait ma règle, me poser le lipito. Parce que pas de monde en Haïti vrai qui a fait bataille pays. Maintenant, faut que nous suspendions, que nous nous crasions l'autre Moi, je ne suis pas là pour qui ça me déraille. Moi, Raïl, parce, qu parce que je me dis, il était sous président Jovenel Moïse, même pas regarder qui s'est réglé sous président Jovenel Moïse. Moi, Raïl, parce que je me dis, non, il était dans le pouvoir, même pas où le fait le pouvoir vrai. Je dis, moi, je veux que nous comprenions ce bagarre. Tout en nous rêter, là ça que nous radio en Haïti. N'a pas dit tu nous pour Nous pas bien réaliser rien. Moi pas venu là pour me venir vendre Joseph. Moi venu là pour me dire nous sont même avec nous qui veut parler avec nous. Sont haïsés même avec nous qui ont un pile à dire. Sont haïsés qui même a avec nous. À la place nous avons gardé Canada qui prend décision pour nous. Mais en attendant ils haïssent tout. Regardez comment nous avons donné une délégation canadienne qui arrive en Haïti. Nous tous, oui, délégation canadienne. Mais délégation canadienne est en train de payer. Nous tous disons, oui, mais Canada est en train de payer. Est-ce que normalement, si nous n'avons pas de monde qui n'a pas de conscience que vous sont bloquer. parfois nous avons dit qu'il faut que nous cassions cette chaîne mentale là. Et nous, qui est cette chaîne mentale là C'est nous, qui Moi même, je m'ai gardé. Je gardé. Après la mort du président Jovenel Moïse, PM Claude bloquait toute immigration pour, les pour, les pour les sorti, que les gens ne rentrent et ne sortent pas. Mais ça a sorti, des gens qui ne voient pas déjà. Pas des gens qui ne veulent pas. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de Mais moi-même, moi, je suis là pour me dire, on nous suspende, on nous dit, mot, non, ça va pas bon. Mais on regarde ça, qui que mon fait tout. Après la mort président Jovenel Moïse, qui est-ce qui est plus proche du président Jovenel Moïse Qui est-ce qui est plus proche tout le temps que avec lui Je dis dire, il pas faire rien. Tout le monde a qui qui a mis les deux, ils ont tout campé, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait yo Mais, il y a, a des gens qui veulent justice. Où est-ce que justice Madame Bertrand, mande justice. Nous-mêmes man man qui allons aller chez l'international, mande justice. Arab la fait une foule à la rue, forme syndicale, tout le travail, le de qu'a Bobalcout, Wash, le travail en Haïti, la mande qui ça justice. Allez bien oui, mande justice. Nous qui faisons nous en Haïti et au Cai, mande nous justice. Qui fait une foule à la rue, mande justice pour président. Et si nous demandons tout de justice pour le président Jovenel, pendant que nous sommes en débat, je paye là je paie à Yala, je paie à nous justice. paie à nous je paie à Yala, justice, paie à de je paie à Yala, justice, paie à Yala, je je paie à Yala, je paie à Yala, je justice je paie à Yala, de je de justice pendant que le ministre de la Justice en bataille, il Pendant que l'homme, Claude Joseph, pas de pouvoir légal. Ça va dire, pas me dire, je ne vais pas me dire, je ne pas me qui pas qui dire, je ne vais pas me dire, nous ne ça. Ministre justice placé place c'est l'acte la raide pendant longtemps. Claude Joseph n'est pas obligé de faire ça, non? Le président Jovenel Moïse n'a pas de droit légal, non? Pour le faire, non? Je veux que nous comprenions ça, yo. Le président Jovenel Moïse n'a pas de un papier officiel qu'on se premier ministre pays, non? Je veux juste que nous comprenions ça. Mais, nous ne pouvons pas faire loin pour mon, non Claude Joseph n'a pas. Premier ministre pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Vous comprenez Le pas Premier ministre pays d'Haïti. pas quelqu'un qui est capable de dire que Claude Joseph est Premier ministre pays d'Haïti. Parce que le Premier ministre, il aurait mettre tout droit. Il y a piliation, il, y a il a pris. Il pays à la a Claude Joseph n'est pas capable de diriger la police, je ne pense pas. Non? Même la police, ça dit dit que Claude Joseph a chit en côté. Il prend pour venir il a pris pour pour une chita, pour une parce que officiel ou pas capable de faire rien dans le poste Il pas non? Il ne a monde qui va la pas de pas de manger. Il bon manger. Il a pas de manger. Il n'y a manger. Il n'y a pas de manger. pas de Il pas manger. veut dire par rapport des décisions tout. Ou pas de des décisions. Il comprendre. Mais il ne pas parler avec vous. Lui expliquer expliqué mais M'entendel. Nous dit le tel là l'an la mort, le tel à l'an si, le tel à l'an ça, nous m'ouvre l'écrasel. C'est le pays étranger que Joseph tape vivre. Président Jovenel Orelé, il dit il véné de lui. Là le passé trois mois en de gouvernement pour le temps d'être. Lui va connaître rien qui va passer en Haïti là la. Parce que ce pas ta Haïti, il te y est. Lui va vivre sous terre. C'est l'école qu'elle a fait dans le pays étranger. C'est le professeur dans la grande université en Espagne, aux États-Unis, ailleurs. Ah, yeah. C'est son professeur lié. Mais le président Jovenel Moïse, il ouais. dit Vous êtes capable de payer. Tout ça, je dit Je ne veux pas manger Claude Joseph, même si nous manger le président. En nous coûter là avant tout. Ces petits pays alliés, ces frères nous liés, ces soeurs nous liés, ces frères nous liés, ces familles nous liés. Je en nous mettant parce que notre dame de justice, en nous faire justice à rentrer pour juger tout le monde. Mais il faut que nous commencions quelque part. C'est juste ça seulement. Maudil. La bataille que nous avons là, dans le Canada, côté que nous sommes pour nous faire bataille, ça dans le Canada, en nous commence à garder devant nous. En nous commence à garder devant nous. On nous après après à juger. Mesdames et Messieurs, nous disons merci pour chaque monde qui est à côté. Nous, nous dis nous là pour nous éclaircir, nous de, de, de donner des dossiers. Nous ne sommes pas venir là pour nous mettre passer ces Mais nous-mêmes, vérifier avant tout. Vérifier avant tout. En nous, demain, si tu veux, venez nous écouter ou des questions, poser des questions. Parce que nous sommes fort en Haïti pour détruire les monde. Ou yon petit tout la gazam la men en Haïti C'est un li Mais plus belle bagarre qui, qui est là Et c'est pas un chéri Abdallah, d'Ala Qui tombe l'an gaucho. Là nous te parait avec Sheriff Abdallah. Ou pas Sheriff Abdallah Fab tombe l'an va Vakabou ça que te es Contre président Jovenel Moïsa est... Imaginez, chéri Abdallah dans L'an hélicoptère L'avion la en Haïti L'an pétrole en Haïti Et c'est lui même qui l'an là. l'an Très bien oui? L'an <laughs> la banque l'an C'est lui même qui en bank là. Ça veut dire 300 millions de dollars que le président a investi. comment avez comme de tout côté. Mais je veux dire, nous commençons à comprendre que compréhension nous. Nègyo tout côté. Chérie Abdallah dans le gaz. L'in a il a prêté mon hélicoptère. L'on goume avec gaz là, ça va faire rien. Ou retirez le gaz là, par aucun problème. L'inhélicoptère. L'on gobe avec l'hélicoptère, li l'avion. L'on gobe avec avion, li banque. Mais mes amis, et nous même ici, qui s'en a <coughs> eh? Imaginez-nous. Le président Gomes avec Chérif Abdallah pour bagaille. Corruption dans l'hélicoptère. Tout le monde dit, oh, président a gagné contre Chérif Abdallah. Il a pire aid. Il a président a avec lui dans gaz là. Dans gaz là. Qui est-ce qui est dans le gaz là? Chérif Abdallah. Le chérif Abdallah, où ouais, la pocou la pour un coup la banque, vous avez mis tête ensemble pour manger le président. Vous mangez le président. 300 millions de dollars que le président Jovenel te mette dans le bac là, yo, pour que vous ne vous yo? pas. Et eh bien, l'argent US là. La. Quand vous avez là, vous avez dit, chérie, fait démissionner dans le plus gros deuxième bac en Haïti hein, parce que vous là, tout. Aïe, aïe, aïe. Vous si si nous comprenons, mesdames et messieurs. que nous battons, nous retirons les gens, nous battons pour que vous ne vous de pays, nous pas qu'à toute coutée, nous pas qu'à notre chance, nous pas qu'à chaque sang guerrier nous guéril. Ils ont fait ils ont ils ont tout cette chose ensemble pour craser nous. Ils ont mette nous ensemble et c'est eux même qui derrière journalistes haïtien pour qu'à pas quitter nos jambes avancer. Pour nous pas comprendre rien. Et ça nous vient de nous. En d'embattail là, on mette tout nous ensemble maintenant pour nous faire une vraie bataille à côte. Nous te disons, nous, avons qui pas de qui les sénateurs, les premiers ministres, les gars, les gars, premier ministre les gars, gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, Nous gars, les gars, les gars, pas gars, les gars, les les La avant que nous nous tuions les qui nous on nous prend tête là. Tête pays. N'est-ce pas? Maintenant, ou pas, Qui est-ce qu'on prend prend gros tête là, qui c'est Bidjo, les même qui tête en l'air, qui sont tout haïti ont Deuxième, non. Nous avons chérif Abdallah. Deuxième tête là. Nous avons un DIP. qui troisième, non. On, parce que vous a okay, pas que quitter avez dit cobio Il avez a que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que de avez dit que vous avez dit que ça. place, de que que que vous par, moi, par, année, ou bien par moi? On sait le monde, Tellement pidiop pour paysan. Mais Men nous mêmes nous dit c'est des secteurs privés, menti. C'est des mouns qui fait tuer tuer président. Ça fait longtemps y a fait. Parce que nous mêmes nous n'avons pas de cerveau, y a mettez nous pour nous battre contre peut-être tête. C'est des mouns qui font tuer président. Chaque sénateur qui a décidé par de parler pour le paysan, l'autre sénateur fait exécuter. C'est le place président, c'est le place sénateur, c'est le place ministre. Si ministre ne pas passer dans le même, vous ne pas parler parce que vous déterminez, vous mettez ministre même. Pour rien pas fait. C'est peut-être ça, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, voulons nous, nous, nous, c'est mon nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, l'autre nous, nous, la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce qu'il n'a pas demandé changement, mais nous ne pouvons pas adhérer pour nous-mêmes, pour nous jouer un changement ensemble. Même nous-mêmes, nous avons divisé entre nous. nous Et c'est ça, yo y là dans bonne là, voilà, côté que chéri Fabdala, Bidjo, il a sanctionné Haïti, toute richesse n'existe pour payer. Vous tout, tout pays étranger, si l'on le un pays, sanctionné tomber tombé sur eux. Imaginez, non, le pays étranger saisit bien le pays. pays étranger saisit la saisi richesse du pays. Et pays côté que vous voyez, vous voyez à même. Pays qui que vous voyez à même. Pays à utiliser à même. Qui ça peut a fait? Et pas avez dit, ah, moi je vais, merci beaucoup. Sanction tombées, Saisis, Bien l'État. Pour l'État. Pour le peuple. Pour le pays. Et ça peut être fait, oui. Mais c'est là que nous même nous disons. Haïti, pas de monde la donne. Pas de monde le gouvernement. C'est un pays qui est vierge, mais on ne pas quitter. Va à ou vine remettre tête chaude ou bien vine installer notre monde encore. Nous connaissons les gens qui ont une sanction. Tout bien bien de payer c'est pour l'État.